Bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, Olivier, comment ça va Ça va très bien et toi Merci beaucoup pour l'invitation. Yes, donc Olivier qui est justement ben, coach investisseur immobilier euh, global investisseur. Olivier, est-ce que tu peux, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent euh, déjà, est-ce que tu pourrais déjà te présenter euh, aux personnes qui sont là N'oubliez pas de liker, de partager. Très bien. Alors, je, voilà, je m'appelle Olivier Monard, euh, j'ai 35 ans et je, je suis français donc né à Paris et en 2018 j'ai quitté la France pour m'installer m'expatrier aux États-Unis aujourd'hui je vis en Floride j'ai investi notamment en France j'ai commencé euh, je commence progressivement aux États-Unis mais tous mes investissements c'est la France et euh, et aujourd'hui voilà j'aide justement d'autres personnes bah, grâce à toi aussi parce que je, je suis passé euh, je suis passé aussi en, euh, par ton enseignement dans le cadre justement de de croître son parc immobilier euh, grâce à la formation, grâce à l'éducation. Excellente réponse, Olivier. J'essaie de reprendre le fil. Alors, il euh, y a Betty qui demande combien la formation starter. Et je pense que Betty, elle est, même déjà, en, elle est déjà en contact avec toi. Euh, bah en fait, pour la formation starter, je t'invite à regarder notre masterclass parce qu'il y a différents programmes et je t'explique. Et dans la, et dans le, la masterclass, je t'explique comment tu peux autofinancer le programme starter. Clairement, parce que là, si on a en annonçant un prix comme ça, ça peut entre guillemets peut-être bourser certaines personnes. Moi, je vous invite tous à regarder la masterclass. On a des masterclass tous les dimanches où vous, on présente l'ensemble des programmes et tous nos participants qui ont investi. Parce qu'on a des programmes qui vont de 1000 jusqu'à 100 000 hein, en accompagnement, donc ça peut aller très loin. Donc, 100 000 comme ça, ça fait peur. Non, mais clairement, mais après, mais, mais derrière, la personne récupère. C'est ça en fait, c'est que nous, on arrive à faire en sorte que la personne récupère le montant investi. Clairement, donc, bien sûr, ça se fait euh, progressivement. Donc, euh, c'est sûr de gros projets. Euh... C'est super important ce que tu dis là, parce que là, les gens se disent « Ah, mais mince, 100 000, mais c'est énorme, je ne peux jamais financer. Ce qu'il faut vous dire, ce n'est pas, euh, pas de se dire combien ça coûte, c'est combien ça va vous rapporter. Hum. D'accord faut, faut, Justement, là, on revient au mindset. Il faut arrêter de dire que les choses sont chères. Les choses ont le prix qu'elles ont. D'accord euh... À un moment donné, il faut savoir, en fin de compte, en tant qu'investisseur, vous devez savoir, OK, si, mettons, je mets 100 000 dans un investissement, combien je vais pouvoir récupérer derrière Et c'est là, oui, c'est ça, ça, clairement. C'est ça le plus important. Si vous dites, ah non, ça coûte 100 000, non, je ne peux pas, euh, ça ne m'intéresse pas, c'est trop cher. Là, vous, vous fermez. C'est-à-dire que si vous voulez, voilà, ah non, moi, je veux bien. C'est-à-dire souvent, moi, je pose la question, c'est quoi votre budget d'investissement Et les gens, la plupart du temps, me disent, ah, je ne sais pas. Mais en fin de compte, dans le « je sais pas », ils le savent. Parce que si tu leur dis euh, « ça coûte 100 000 », là, ils vont dire « ah non, non, non, c'est pas possible ». Par contre, si tu leur dis « ça coûte 50 euros »,« ah oui, là, c'est possible ». Donc, quelque part, ils, ils ont un budget. Mm. Maintenant, c'est pas de se dire « ok, voilà, combien ça coûte », c'est savoir combien ça peut vous rapporter par la suite. Par la suite, également en temps. Et je prends l'exemple de Mitaba. De Mitaba. Mitaba… Euh, c est, c est, c est, ça a été un de nos participants. Il y, y a eu Mitaba, il y a eu une autre personne également, un peu qui a le même profil que lui. Et cette personne-là, on a eu trois événements. Trois événements, et ces trois événements, ça s'est fait sur un an. Premier événement, je le vois, il était euh, derrière, euh, comme à l'angle du mur comme ça, il me regardait comme ça. Tu vois. Deuxième événement, même position, troisième événement, je me suis dit, bon, attends, là, il y a peut-être un problème. Tu vois. Je vais le voir, je lui demande, est-ce qu'on peut t'aider euh, Voilà, je, ça fait trois c'est la troisième fois que je te vois et tout. Il me dit, oui, j'aimerais investir en immobilier, mais je ne sais pas comment faire. Je lui ai posé plusieurs questions et je lui ai demandé, combien ça te prendrait de temps pour pouvoir accumuler l'équivalent de ton apport pour pouvoir investir en immobilier parce qu'à l'époque, il avait zéro. Il avait, il avait zéro départ. Il me dit, OK, à raison de mettre 1000 à 1500 dollars par mois de côté, ça va me prendre un an, un an et demi. Je lui dis, OK. Euh, pardon, un an et demi, deux ans. Je lui dis, OK. Si je te dis qu'en moins de deux, entre deux à quatre semaines, tu peux avoir l'équivalent de ta mise de fonds pour investir, est-ce que tu signes avec nous ou pas Ça n'a pas loupé. Il a signé et ce n'est pas deux propriétés qu'il a achetées. Ce n'est pas une propriété qu'il a achetées, c'est deux propriétés parce qu'il a pu débloquer 40 000 dollars. Donc juste, c'est-à-dire juste, s'il était venu nous voir euh, au tout début, il aurait gagné un an. Et là, heureusement qu'il est venu nous voir, en tout cas heureusement que je suis allé vers lui et qu'on a échangé parce que c'est pas... Il a gagné, et les deux opérations il les a fait en cinq mois. Donc en cinq mois, il a fait ce qu'il aurait normalement mis quatre ans à faire pour un investissement du programme, et lui il a suivi le programme Starter. Donc, si tu vois le gain que ça lui a donné, rien que le gain en termes de retour sur investissement, parce que oui, il a eu, il a fait des investissements immobiliers qui, aujourd'hui, lui rapportent de l'argent bien plus que le montant qu'il a investi sur son programme. Mais au-delà même de l'argent, c'est surtout le temps. Tu imagines quatre ans de ta vie à dire que tu vas épargner comme ça, alors que là, en deux temps, trois mouvements, tu arrives à débloquer l'équivalent de ce qu'il te faut pour investir. Clairement, ça n'a pas de prix. Enfin, moi, je suis de cet avis-là, je ne sais pas les autres ce que vous en pensez, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Parce que le temps, c'est ce qu'il y a de plus valuable, en fait. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus valuable. Si aujourd'hui, moi, aujourd'hui, le budget que j'ai, pour ceux qui suivent ma masterclass, je montre le budget que je mets dans mes propres connaissances parce que j'achète du temps. Si demain, on me dit, OK, tu peux investir, euh, tu as une stratégie pour aller dix fois plus vite que ce que tu es en train de faire actuellement et ça coûte 20 000, 30 000, 50 000. Je ne vais même pas réfléchir, je vais dire, ah bon, allons-y parce que je sais que je vais gagner en temps. Que de perdre du temps à aller doucement, je vais aller beaucoup plus vite. Avec quelqu'un, bien évidemment, qui s'y connaît et qui a eu les, les résultats voulus, clairement. Donc, euh, c'est ce point-là que je voulais euh, mentionner. Donc là, je vais prendre des questions. Là, on est vraiment, on est beaucoup au niveau. Là, est, on, est, on, a, on est près de 70. Là, on a même dépassé la barre des 70. Donc, pour vous remercier, on va rester un tout petit peu plus longtemps. <rire> Donc, euh, on va prendre quelques questions. Et que dernière question, donc je vous invite à les poser. Ne vous inquiétez pas, il y a des lives. Là, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Là, donc, ne vous inquiétez pas, il y a des lives toutes les semaines. Et c'est l'engagement qu'on a. Pendant cette période, bon je sais qu'il y a des pays qui ne sont pas reconfinés, mais on va faire des lives toutes les semaines. Il y aura des intervenants, il euh, y aura des surprises, il y aura des jeux concours. Il y aura même des form y aura une formation à gagner aussi. Donc, restez bien connectés. Donc, donne-moi la différence entre immigrer en tant qu'investisseur et immigrer en tant qu'étudiant ou travailleur qualifié. Là, ce que je te conseille, c'est d'aller tout simplement sur le site cic.gc.ca et tu auras le descriptif. Parce que si je commence à faire un exposé dessus, ça va prendre beaucoup de temps. Mais il y a des spécificités. Et moi, je te conseille, le plus facile en tout cas, c'est d'immigrer en tant que travailleur qualifié. Immigrant investisseur, ça demande beaucoup de fonds. Gatsby, bon, l'accompagnement de Florent est top, n'hésitez pas à foncer. Merci beaucoup Steve pour ton commentaire. Steve qui est également un de nos participants et qui a eu de très bons résultats en immobilier. Merci à toi, Chris. On espère que es, les questions t'ont apporté beaucoup d'informations. De, de, et voilà, euh, n'hésite pas à contacter Olivier. On est disponible pour répondre à tes questions.